Bonjour et bienvenue dans cette partie numéro 1 du tutoriel dédié à la custode d'amibo. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler que cette première étape requiert l'usage d'outils tranchants. Aussi, faites attention à vous. Pour commencer, il vous faut donc un amibo et un cutter. Je recommande un cutter avec une lame fine. Pour ma part, j'utilise le même depuis des années, à savoir un cutter Alpha 8 mm avec une lame orientée à 30 degrés. Si votre lame a été moussée, n'hésitez pas à la changer en utilisant l'embout dédié. La technique consiste à ne se servir que de la lame pour ouvrir la boîte sans forcer. Pour cela, posez votre amiibo sur une surface dédiée pour l'opération, un tapis de découpe, un calendrier en carton ou autre, puis venez passer plusieurs va-et-vient de la lame sans forcer. Il faut que ce soit le tranchant de la lame qui travaille, pas votre force. Si ça bloque, ne pas forcer. Répétez l'opération sur les parties visibles, mais jamais sur la base de l'amibo, qui sera découpée plus tard. Quand vous sentez que le plastique n'est pas loin de décoller, faites une entaille sur l'un des sommets, puis faites des va-et-vient avec la lame long des trois côtés. Servez-vous ensuite de votre cutter lame repliée afin de décoller complètement le plastique. Répétez les opérations précédentes pour le dernier morceau de plastique. Enfin, retirez les morceaux de carton collés sur le plastique et mettez-le de côté avec le carton. Ils nous resserviront plus tard quand on customisera le carton. Voilà, vous avez ouvert votre boîte proprement.